Bonjour à tous, nous sommes le 6 février 2022. Euh je n'étais pas supposé de faire une vidéo aujourd'hui, mais il se passe tellement de choses que j'ai j'avais comme pas le choix là, de vraiment euh, vous présenter ce que, qui vient d'arriver avec euh, GoFundMe. Et c'est vraiment important parce que dans le fond, euh, ce qu'on est en train de véhiculer comme message, les médias traditionnels, c'est effrayant. Je vais scanner euh, ce qui se passe un peu au niveau du... Je parle ici là euh, euh, au Québec, là, dans le Journal de Montréal, euh, euh, la presse, euh, radio cannes euh, peu importe là, les médias... Là, euh, au commencement, on avait dit que c'était une bande de, de, de, de, de pff, comment qu'on pourrait les appeler, là, des, des contestataires euh, qui... Euh, faisait du, euh, du dommage euh, aux biens matériels. Je parle au niveau de, euh, de ce qui se passe à Ottawa, là, au niveau de la statue de Terry Fox et tout ça. Et c'est complètement faux. Ensuite, on a dit qu'il y avait des, des citoyens de la ville qui euh, souffraient de cette présence. Euh, au contraire, oui, il y, a quelques, il y a eu des petites manifestations, il mani faut le dire, là. Euh, autant au Québec, je pense, autant qu'à Ottawa, mais le, le, le point n'est pas là, là. Il y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui, comprennent le combat et voient ça plus grand et appuient les camionneurs. Donc, euh, tout ce qui se, se fait au niveau de l'information, c'est de la pure désinformation. On a appris que Trudeau, je ne sais pas si c'est le montant, c'est mon fils qui m'a dit ça, que Trudeau avait remis un 500 millions de dollars au, pour les médias, le soutenir, les médias de propagande. J'en reviens tout simplement pas. Et ce que je suis heureux de constater aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de, de force dans les... On parle de médias alternatifs aujourd'hui. Euh, les médias alternatifs dans le fond moi j'en suis humblement un petit mais il y a des médias alternatifs qui ont qui plus, sont plus pas mal plus puissant que moi et j'en suis très très content parce qu'on se trouve à avoir la vérité. Euh, la vérité sur ce qui se passe réellement sur le terrain, et la vérité aussi de cette manifestation qui est extraordinaire. Hier, j'ai entendu le témoignage euh, d'un camionneur, peut-être que vous l'avez entendu sur Facebook, quelqu'un. Ben c'est lui qui l'a partagé, mais ça a été partagé à plusieurs... Euh, il parlait de ce qui se passait à Ottawa, j'en avais les larmes aux yeux. Euh, dans le fond, c'est une grande fête qui se passe là. là. Ce qu'on veut tout simplement, en tant que citoyen canadien... Euh, c'est euh, repartir à zéro avec euh, ce monde qui euh, est manipulé par les woke mondialistes. Et on le sait très très bien si vous avez euh, un peu, selon euh, mes vidéos, là, suivi dans mes vidéos un peu euh, partout, euh, le plan mondial des woke mondialistes communistes euh, qui est sous la gouverne de Klaus Schwab et de plusieurs puissances euh, euh, dans ce monde. Ce qu'ils veulent tout simplement, c'est un monde communiste, euh, carrément, euh, un monde où, puis on sait qu'on commence à... Euh, tous les systèmes communistes ont viré, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ça qu'on veut, un système euh, de contrôle des grandes puissances, euh, autant les technocrates, les puissances technocratiques, et ensuite euh, peut-être contrôler tout ça sous l'égide de, de bien-pensants qui devraient euh, répartir la richesse plus également, mais ce n'est vraiment pas la vérité. La vérité, tout simplement, c'est le contrôle des individus à tous les niveaux. Euh, ici au Québec, c'est même pas caché avec Éric euh, Kerr, je vous en ai parlé, 2025, le plan, c'est d'avoir euh, que tous les citoyens québécois aient un passe, euh, un passe d'identification et ça commence avec le passe vaccinal. Euh, donc, on est rendu là ici au Québec et c'est une des raisons pour laquelle le Québec est l'endroit la, la plus tyrannique euh, sur euh, euh, la planète même. Euh, et Le Canada s'est réveillé et moi, je trouve ça extraordinaire. Et au, à Québec, aussi. Là, hier, il euh, euh, y avait beaucoup de monde à Québec. Là, je n'ai pas encore de vidéo. Je peux vous présenter quand même... Euh, des, euh, une vidéo de mon ami Steve qui se trouve être là-bas, je lui ai demandé la permission, c'est son compte Facebook tout simplement, et, et euh, euh, on dit que c'est la tyrannie euh, euh, <rire> là-bas, autant à Québec qu'à Ottawa. Là, ben, regardez, euh, c'est simplement quelques photos pour constater que dans le fond là-bas c'est la fête et beaucoup beaucoup d'entreprises, d'individus euh, donnent pour... Euh, pour euh, justement faire en sorte que le convoi de la paix, de la liberté euh, puisse être ravitaillé. Regardez, il y a des, des fruits euh, de la nourriture donnés gratuitement là-bas par euh, autant des individus que des entreprises. Euh, aussi, euh, euh, Trudeau qui dit que euh, là-bas, c'est euh, le... OK, ça, c'est quelques photos encore. Euh, je lui ai demandé la permission à Steve... Tout simplement, euh, euh, peut-être aller euh, ici, là, en écoutant le fameux discours de Trudeau. Il n'y a pas de place dans notre pays pour les affaires, les violences ou les hâtres. So Donc, pour ceux responsables de ce comportement, il faut arrêter. Pour quelqu'un qui a rejoint le convoi, mais qui est droitement inconfortable avec les symboles de la et la division sur le display, rejoignez avec vos amis Canadiens. Fais courageux. And speak out. Do not stand for or with intolerance and hate. <laughs> and to Canadians at home, watching in disgust and disbelief at this behavior, wondering. On va arrêter, c'est tellement drôle, c'est tellement hilarant euh, d'entendre euh, Trudeau dire qu'il y a de la haine partout. Tout le monde danse, tout le monde est généreux, euh, il y a euh, euh, vraiment de la joie, c'est la fête. Euh, à Québec, je suis pas trop au courant, mais je sais que le carnaval de Québec euh, est, est, a, a débuté. Là, et le, le, le, le convoi de la paix qui est à Québec, euh, c'est tout simplement un convoi qui n'est pas en compétition du tout avec le carnaval ceux qui veulent avoir des masques et avoir avoir des passes pour aller au carnaval allez-y tandis que le convoi qu de la paix qui se trouve à être devant l'assemblée le, le, nationale euh, on donne des toutous on est euh, joyeux tout le monde danse euh, c'est festif euh, j'ai vous pouvez aller voir sur facebook là, on, je ne regarderai pas ça mais hier j'en ai vu des vidéos là ça, ça se trouve à être à ottawa euh, mais à québec c'est la même chose euh, non non c'est très très beau ce qui se passe et euh, là, ce que j'ai appris euh, justement le, le, le, le type qui parlait hier, euh, c'est un camionneur. Euh, euh, ça, ça se trouve à c'est dans l'Ouest. Euh, c'est tellement beau ce qui se passe là. Euh, contrairement aux paroles de Trudeau qui dit que c'est de la haine, de la violence, euh, on a eu... De... Quelques petites manifestations de, mais c'est rien, rien, rien comparé de la joie. Là, je suis en train de vous montrer du pain, là. C'est pas tout à fait ce que je voulais vous montrer. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est, ce qui se passe en ce moment, là, c'est tellement joyeux et c'est euh, un genre de nouvelle naissance de la nation, euh, la nation canadienne. Et il y a des drapeaux canadiens partout. Et, euh, euh, moi-même, euh, en étant été, en, en ayant été séparatiste dans le passé, en, en ayant appuyé le Parti québécois, euh, euh, la, la, la, qu'on devient souverain, euh, tout ça, euh, aujourd'hui je n'y crois plus euh, si on avait une séparation du Québec avec un dictateur comme on a là euh, je serais l'homme le plus malheureux au monde euh, je parle de euh, Legault euh, avec euh, sa gang de la cac euh, ça serait terrible. Donc, euh, non, je suis fier d'être un, un Canadien, un ancien séparatiste, là, Québécois, Canadien, et euh, je suis fier de, de, de ce qu'on représente au Canada. Non pas avec le, la, le Canada de Justin Trudeau, mais le nouveau Canada qu'on veut rebâtir. il faut se dire que le Canada, dans ce moment, là, euh, qui est en train de changer, on a créé un réveil un peu partout sur la planète. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De croire qu'on veut vivre... Euh, avec euh, une mentalité woke, une mentalité où on vient s'ingérer dans, dans nos familles, euh, dans notre vie personnelle, qu'on vient euh, s'ingérer dans tous les facettes de notre, notre, euh, notre propriété, euh, je parle au niveau individuel, autant au niveau aussi municipal, que les gouvernements, les gouvernements euh, puissent nous donner des miettes pour faire en sorte de contrôler euh, non seulement euh, notre vie, mais nos esprits aussi. Moi, je dis non à tout ça. Et c'est ce qui est en train de se produire à Ottawa. Et ce que je vous encourage à faire, un peu euh, ceux qui sont un peu euh, dispersés sur la planète, que j'ai la chance d'avoir comme auditeur, beaucoup de Français, des Belges, des, peu importe qui, là, euh, répandez ce message-là, répandez-le. Et je sais que vous le faites. Euh, je sais qu'ils s'organisent quelque chose en, en France et je suis vraiment heureux de ça. Et euh, si on peut résister à cette dictature, dictature mondiale qui veut absolument nous contrôler de toutes les manières. Moi, je dis non. Et euh, là, il y a quelque chose de très, très beau qui vient d'arriver. Euh, ça se trouve à être euh, GoFundMe. Il y a eu beaucoup de... <rire> GoFundMe a ramassé euh, ben, 10 millions de dollars là, rapidement en quelques jours. Et euh, GoFundMe a dit que, dans le fond, à cause de la pression, euh, c'est sûr que c'est de la pression des gouvernements dictateurs là, euh, du Canada, probablement, euh, et des médias aussi, mais toute cette grosse gang là, de menteurs, euh, GoFundMe avait reculé en disant que non, euh, dans le fond, on ne peut pas soutenir euh, une cause euh, euh, qui est teintée de violence. Et, euh, et donc, GoFundMe avait paralysé le fond de 10 millions, comme vous le savez. Mais là, il vient d'arriver un, un, un très grand changement dans le, le, le, le, thème, le, le la tonalité euh, du discours de GoFundMe. Euh, même Go, GoFundMe pourrait, euh, là, en ce moment, euh, ben, ce qu'il avait fait en dans un premier temps, il a gelé les fonds. Ensuite, GoFundMe a encouragé les donateurs à soumettre un formulaire de remboursement. Tout un euh, du, du, du brouhaha pour euh, « oui, vous pouvez être remboursé faut remplir un formulaire ». Cet argent-là n'appartient pas à GoFundMe. Cet argent-là appartient au convoi de la liberté. GoFundMe n'était qu'un véhicule pour ramasser des sous, pour le donner à cet organisme à but non lucratif. Et à cause de pression politique et toutes sortes de pressions, bien là, on, on avait reculé. On avait fait ces petits règlements-là, mais Decentis, le gouverneur de la Floride, s'est mêlé de ça. Et là, en ce moment, on a une, une enquête sur l'entreprise, l'accusant de fraude, parce que GoFundMe n'avait pas le droit de garder cet argent-là. Et là, ça va plus loin que ça. GoFundMe euh, doit. Euh, nous que ça, une de collègue de fonds. Euh, nous avons maintenant une preuve. Euh, Uh, donc, bah, en gros, c'est Go, GoFundMe euh, a euh, suscité de la, de sa réaction là, face à le 10 millions qu'il voulait geler, même lui-même lui prendre l'autorité de remettre ça à des organismes à but non lucratif, ça ne le regarde pas et ça a suscité de la colère du procureur général euh, du Texas, Ken Paxton. Donc euh, là, c'est une enquête de fraude qui est sur le dos de GoFundMe pour avoir voulu se servir d'argent qui ne lui appartient pas et la distribuer à sa guise. Et là maintenant, euh, euh, c'est en, une enquête qui est très, très euh, puissante qui va être menée contre les fraudeurs qui sont GoFundMe, dans le fond, et euh, cet argent-là appartient à Freedom Convoi ben, 2022. Donc, euh, euh, c'est très gros comme décision, ça vient de sortir, euh, c'est sorti hier, je pense, en tout cas, on est, on est là-dedans, et euh, il faut comprendre que cette décision-là... Euh, euh, est, est basé probablement sur euh, de la pression politique, mais GoFundMe, euh, je pense, dans toute cette histoire-là, va perdre sa crédibilité. Euh, donc, euh, GoFundMe fait face à un contre-coup immédiat euh, pour l'annonce, avec des dizaines de milliers de commentaires sur leurs publications sur les réseaux sociaux au sujet de l'annulation. Euh, Bon, la critique de l'innovation au hasard de l'entreprise euh, inclut le PDG de Tesla, Elon Musk, qui s'est demandé s'il existait un double standard compte tenu des collègues de fonds passés pour les fonds légaux pour la défense des membres antifas et des manifestations. Donc, des euh, antifas peuvent se servir de GoFundMe ou peu importe le, le, le, le, le, le, le groupe là, terroriste, tout ça, c'est pas grave. Mais là, parce qu'on a un convoi de liberté euh, qui a ramassé de l'argent d'une manière libre, les personnes. Qui ont donné, on fait ça d'une manière libre. Euh, là, on interdit de ramasser cet argent-là. Bien, c'est criminel, criminel. Et Ellen Moss appuie euh, justement ça. En reparlant d'Ellen Moss, il y a encore un autre, euh, je vous en avez parlé un peu, c'est Joe Rogan. Euh, euh, aux États-Unis, euh, ça se parle beaucoup, beaucoup euh, avec Spotify, parce qu'on veut bloquer aussi la parole à Joe Rogan, qui est justement... Un, ben, même j'ai appris que Joe Rogan était un démocrate. C'est même pas un républicain, mais on veut lui Bord et la parole parce qu'il est trop, trop populaire, il est pas mal plus populaire que les médias traditionnels aux États-Unis. Et ça, c'est le, le, le vent souffle du bon côté de la de chose, de, de nous libérer de tout ce système corrompu. Euh, les banques, euh, les grandes banques sont impliquées là-dedans, la banque centrale, mais les grandes banques privées euh, où ils ont, euh, euh, ils ont détruit l'économie, la petite économie, la petite entreprise. Euh, pas pas simplement depuis deux ans, euh, depuis des années, là, dans le fond, les petits porteurs, les petits euh, épargnants ont été détruits par les grandes banques, et ça continue, et ce qui est arrivé depuis deux ans, bien c'est l'apogée de tout ça, avec la fameuse crise du COVID, où on a simplement euh, spolié euh, les, les petits épargnants, et en plus, euh, je ne dirais pas les, les, les petits épargnants, là, les, les, ceux qui avaient quelques sous, eux, peut-être ont profité un peu de toute cette euh, cette manne qui a été déversée par les gouvernements, mais les, les personnes qui avaient rien ou les, les pauvres ont, ont, ont perdu beaucoup et les petites entreprises, c'est eux autres que je voulais euh, mettre le relief là-dessus, c'est que les petites entreprises, euh, les petites entreprises, les petites PME, ici au Québec surtout, euh, ont été euh, vraiment euh, euh, ben détruites ou, ou encore ont été euh, euh, vraiment... Euh, ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de... Euh, de leur avenir. Des personnes qui avaient euh, épargné des années de temps pour se partir une petite business ont été euh, détruits par les décisions des gouvernements. Donc, euh, on en est rendu là Et avec le go qui continue, euh, c'est une farce, là, dans le fond, là, de vouloir, euh, euh, depuis deux ans, à tous les dix jours, euh, euh, gouverne par décret, ment continuellement la population. Euh, ben là, maintenant, euh, je pense que le parti est fini. Euh, J'espère, en tout cas, de tout mon cœur, que les personnes vont se réveiller. Il y a 59% ben 60 des personnes qui sont écœurées de ce qui se passe en ce moment, puisque même ceux qui ont été une dose, deux doses, trois doses, même, puis euh, Trudeau est une belle Exemple de tout ça. T'attrapes la COVID, pareil. Trudeau qui est. Soit que ce soit vrai pas vrai, peu importe. Son discours dit que c'est ça qu'il y qui a eu, la COVID. Bon, bien, Trudeau est allé se ca cacher et ça fait la troisième fois qu'il qu attrape la COVID. La, la, la deuxième fois, je pense, qu'il attrape la COVID. Euh, moi, j'en doute là, que ce soit ça, mais en tout cas, si je me fie à ce qu'il dit, son discours, bon, il aurait attrapé la COVID. Donc, son, marge, son vaccin ne fonctionne pas. Et, euh, c'est pour vous dire, je pense que les jours de Trudeau, je ne sais pas, comme je vous disais dans ma dernière vidéo hier, euh, je pense ces jours euh, techniquement, il peut peut-être pas être renversé parce que euh, Jack Mixing, euh, lui, euh, c'est un Trudeau déguisé euh, ben avec un turban sur la tête. C'est à peu près la même chose que Trudeau. Le Bloc québécois, on va voir si, euh, de quel bord qu ils vont se ranger. Mais euh, là, on se trouve à voir Pierre Poliev qui. Tout le monde s'en doutait. Là, maintenant, c'est lancé. Il, il se présente à la chefferie du Parti conservateur. Et je l'ai écouté. J'ai été très, très ému. Vous pouvez chercher sur YouTube. J'ai écouté son discours là, dans son bureau qui parle, euh, qui est pro, euh, justement, la liberté. Euh, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est un, con, un vrai conservateur, non pas comme Autour. Et euh, surtout, euh, Pierre quelque euh, il y a quelque chose qui me... me, me... Euh, qui me plaît beaucoup, c'est son discours un peu comme Éric Duhem, et je vais revenir sur Éric Duhem, Pierre Poliev, il y a quelque chose qui, qui me plaît beaucoup c'est un libertarien dans le fond, là, euh, qui, est qui est sous le Parti conservateur, mais quelqu'un qui veut que justement le gouvernement arrête de nous prendre pour des, euh, ses enfants euh, qui est libertarien donc euh, nous laisser faire un peu ce qu'on veut, et moi je, avec qu ce qu'on vient de vivre depuis deux ans j'étais je, je, pas, mon fils il l'était libertarien, là, je sais pas si trop s'il l'est encore mais moi, je, je, je, je, je suis presque devenu libertarien, dans le fond, que le gouvernement ait hey, de moins moi à faire à moi possible. Je vais payer mes taxes, mes impôts, euh, mais que le gouvernement ne vienne pas se mêler de mes affaires. Et je ne suis pas contre notre système politique ici au Québec avec le système de santé qui doit être réformé. Et Éric Duhem propose une très belle solution, partenariat public-privé. Mais de toute façon, peu importe ce qui va arriver, il va arriver de quoi, euh, parce qu'il y a des élections qui s'en viennent au niveau du Québec en 2022, c'est autant mais ici Pierre Podiev qui euh, se présente à l'échefferie et un autre personne aussi qui... Je sais pas si c'est... Je pense qu'il l'a pas encore donné. J'écoutais souvent M. Goudzeau, Vincent Goudzeau, des cinémas Goudzeau, que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui était dépendant de Fortune. On le connaît très bien. Qui, qui lui, euh, parle souvent sur Radio X et je l'écoute et je l'aime beaucoup. Euh, dans le fond, c'est un homme d'affaires qui veut justement être libre de faire des affaires. Non pas que le gouvernement nous traite comme des, euh, des enfants, comme euh, si on serait en, les enfants de, de Papa euh, Legault, non euh, les gouvernements sont tout simplement, euh, en ce moment, là, euh, des euh, « woke euh, » communistes euh, qui veulent se mêler un peu trop de nos affaires et nous dire comment, quoi penser, euh, comment euh, vivre. Donc, en tout cas, il y a peut-être M. Goudzo, euh, sa candidature ne fait pas l'unanimité, mais c'est quelqu'un qui est quand même intéressant. Et, et il y a la chef intérim aussi que j'ai appris, là, celle qui se nomme... Euh, euh, Candice, euh, qui a été, je pense, ministre, elle ici, l'ancienne ministre du cabinet Harper, euh, Candice Bergen, non, je ne sais pas si je la prononce bien, elle aussi euh, se présenterait à la chefferie. Peu importe ce qui va arriver, il arrive de quoi, et c'est très positif pour la démocratie parce qu'enfin, on pourrait avoir de l'opposition à, à Trudeau qui est encore caché euh, dans son château fort et qui continue euh, euh, de... <rire> il continue de, de, de, de, de dire que c'est des terroristes qui ont qui sont devant le Parlement et euh, euh, moi, je trouve ça absolument absurde, abominable d'avoir un, un discours comme ça de la part d'un chef, mais pour moi, ça n'en est plus un. Et il une autre nouvelle que je vous avais pas parlé hier dans ma vidéo euh, et je n'étais pas, comme je vous dis, je n'étais pas supposé de faire une vidéo aujourd'hui, mais je suis tellement comme, euh, j'ai des sentiments ambigus. D'un côté, je suis vraiment heureux de ce qui se passe à Ottawa et à Québec aussi, euh, de voir, ah oui, que les Premières Nations aussi euh, vont... Euh, vont planter leur tipi, de ce que j'ai entendu du témoignage, j'ai pas été fouillé, là, vont planter leur tipi euh, à Ottawa, là, proche du Parlement, et euh, ont sorti aussi des, des vieilles ententes euh, de territoire, donc, et on, on, on, on sont main dans la main avec les manifestations là-bas. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Les Premières Nations qui ont été bafouées depuis des années, et Trudeau qui dit, euh, qui pleure sur euh, les Premières Nations, euh, si les Premières Nations, comme on voit, là, je pense, en je ne sais pas si c'est certains autochtones. Je n'ai pas tous les détails, mais quand même, s'ils s'en vont là et ils marchent main dans la main avec les organisateurs du convoi, tout ça, euh, qui se présentent là à Ottawa avec les tipis, avec les traités. Euh, c'est un désaveu total à Trudeau, qui est un communiste, qui est vraiment pas pour les Premières Nations. Et ça, ça s'en vient. C'est aujourd'hui que, que les tipis vont être... Euh, euh, donc, c'est un désaveu de Trudeau qui dit qu'il se soucie des Premières Nations, des faibles, des pauvres. C'est le contraire. Et il euh, y a un autre... <rire> L'autre chose qui s'est produit aussi, ça m'a vraiment euh, plu. Là. On a dit que, ça c'est à Ottawa, je pense, que les manifestants avaient volé de la bouffe aux, aux itinérants. Quel « joke ». Ça, c'est venu du journal, journal de, de Montréal. C'est une « joke ». Il y a tellement de nourriture, là. là. Et Steve en, est, en, en a été témoin. Là. On a vu là, comment il y a des denrées. Des personnes de tous lieux amènent des denrées. Des entreprises amènent des denrées pour que les les, les manifestants ben manifestants là pour que la fête continue donc même la nouvelle qui a été dite c'est que si des des sans-abri ont besoin de bouffe venez il n'y a aucun problème on nourrit tout le monde c'est gratuit euh, quelqu'un a apporté c'est je ne sais pas comment, c'est-tu 500 pizzas? 100 pizzas, j'en n'en reviens même pas. Ce qui se passe là, c'est beau. C'est un nouveau réveil, un éveil, un éveil euh, du Canada et euh, c'est en train de se ré, c est, c est, Cet éveil-là, là, se, se, se contam, contamine la planète. On, on veut dire non à ces dictateurs qui veulent nous, euh, des technocrates, qui veulent nous, nous faire vivre un nouveau monde avec leurs règles, euh, métaverse et tout ça et on sait très bien que l'action euh, de euh, Facebook qui représente un peu ça, là, le métaverse, tout ça c'est planté et c'est en train de si on se fie simplement à l'action de Facebook, les technos euh, sont en brisure, même, voire même en marché baissier et ça pourrait créer une crainte et un crash de tout le reste des technologies et de la bourse en général. Mais peu importe ce qui va arriver, c'est un nouveau monde qui va partir avec des nouvelles règles. Moi, je le crois, je veux y croire. Je ne veux pas qu'on arrête de faire de la business, tout ça, mais justement qu'on puisse faire de la business d'une manière euh, simple, d'une manière euh, conviviale, c'est-à-dire euh, quelqu'un a besoin d'un produit, moi, je peux... Euh, créer ce produit ou ce service-là. Donc, on fait une entente euh, avec euh, que le gouvernement puisse aller piger. C'est ça, ça son rôle, d'aller piger un, un peu d'argent au, au, <rire> lorsque la, la, la, la, la transaction se fait. Bon, ben, c'est ces règles, mettons. On, on accepte ça, mais peut-être moins, là, dans le fond, là, avoir moins de taxes d'impôts pour ça. Mais peu importe euh, que le gouvernement fasse ça avec les règles et que le gouvernement se mêle moins de nos affaires au niveau, euh, euh, je parle, euh, ben, personnel, là, ma vie privée, là, euh, eh bien euh, moi je dis oui un gouvernement comme ça mais un gouvernement qui se trouve être pas intrusif dans notre vie personnelle. Nous dire quoi penser, euh, comment euh, vivre, euh, quoi faire, quoi ne pas faire. Ça ne regarde pas le gouvernement. Et depuis deux ans, c'est ça qu'on se fait faire. Euh, donc, euh, un, un passeport vaccinal, c'est le passeport de la honte. Sa taxe santé, c'était une taxe de la honte. Euh, ça a tombé, le passeport, ça va tomber aussi. Et ensuite, probablement qu'il va y avoir des poursuites. Donc, euh, pour vous dire comment les gouvernements contrôlent les médias, euh, il y a une journaliste, je ne me souviens pas de son nom, Francine Pelletier, Sauf vous l'avez entendu parler, c'est sûr, euh, le 26 janvier dernier, j'avais lu l'article, elle a euh, fait une critique à l'égard du gouvernement de la CAC et euh, elle a été congédie, j'en reviens même pas, mais je pense que des avocats qui sont sur cette cause-là. Euh, elle avait, euh, c'est une chronique qui s'appelait « Pandémie, revue et corrigée », euh, ça a toutefois provoqué sa perte. Donc, c'est tout simplement euh, une commande de la part du gouvernement tyrannique de Trudeau et l'article je l'ai placé sur mon site c'est tellement euh, évident que cette euh, on a voulu fermer la trappe à cette journaliste là et euh, elle a perdu euh, sa job à cause de ça mais heureusement il y a des avocats qui vont euh, plaider pour euh, parce que dans le fond on a les normes des droits du la, la, les normes du travail là, où on n'a pas le droit de mettre à pied quelqu'un euh, en tout cas, dans ce cas-là, là, pour une opinion qui est euh, contre euh, une dictature. Euh, donc, euh, ça va être à suivre. Ça, très, très, c'est très, très important. Et euh, au niveau de, de ce qui va se passer au niveau euh, financier, ben, financier au niveau des bourses, tout ça, ça va être à suivre encore cette semaine. Parce que là, on a euh, créé une distraction là, au niveau de l'Ukraine. On le voit très bien que les tensions montent. Et euh, je pense que c'est au niveau des États-Unis. Et Trudeau aussi est allé s'ouvrir la trappe là-dessus. Là. Ah, que ça n'a pas d'allure. Je comprends, mais dans le fond, on on, réveille, on ouvre une boîte de Pandore, tout simplement, pour de la distraction, pour distraire le peuple, surtout aux États-Unis, avec un bidon qui est en train de tomber littéralement dans les sondages, et le peuple se réveille aux États-Unis malheureusement, il y a beaucoup de, de, de woke encore qui sont au pouvoir et qui maintiennent euh, les, les, les, la dictature sanitaire là, pour faire en sorte que les personnes vivent encore dans la peur, dans la crainte. Mais il y en a beaucoup. Il y a à peu près... c'est moins que la moitié des États-Unis qui ont dit non, on ne veut pas vivre... peut-être qu'il va avoir arriver une scission au niveau des... Euh, de, des États-Unis. Euh, ici au Canada, je pense qu'on est en train de se rassembler heureusement. Et se rassembler non pas pour un Québec indépendant, parce que le fameux « Vive le Québec libre » qui avait été dit par De Gaulle en 67 je pense. Euh, donc, le fameux « Vive le Québec libre », aujourd'hui, il est plus que jamais réel. Tout ce qu'on veut, c'est vivre un Québec librement, non pas euh, en dehors du Canada, au contraire, euh, parce que ce qu'on voit en ce moment, euh, le salut vient de de l'Ontario, de l'Ottawa, euh, non pas de la part euh, de, de, du gouvernement ontarien, euh, euh, le gouvernement ontarien ou le gouvernement le fédéral, mais il vient du peuple qui est devant euh, le Parlement en Ontario. Et là, on a des, des députés, en tout cas euh, un député qui pourrait devenir euh, chef euh, d'un de par parti là, qui euh, est là pour justement euh, défendre le conservatisme. Non pas parce que... J'ai jamais été un conservateur. Ce n'est pas la question d'être conservateur ou même libér libéral. Dans la, la, la, la, la, la, le Parti libéral devrait encourager justement le libéralisme, qu'on puisse euh, être libéral dans, dans nos entreprise, dans, euh, mais c'est pas ça qu'il fait. C est, c est, il a pris des idées communistes. Mais en, en tout cas, avoir des députés euh, euh, à la Chambre des communes qui puissent euh, justement défendre les valeurs de, de toutes les personnes qui sont là en ce moment à Ottawa et qui euh, rallient euh, une grande partie des Canadiens et un peu partout aussi sur la planète là. donc cette semaine on va revenir à, je, malheureux, ben, malheureusement c'est pas un malheur là, de, que j'aille fait cette vidéo là, mais euh, j'ai comme un peu euh, ben, brisé ma, ma tradition, là, je voulais en faire une au, au deux jours mais j'étais tellement comme, hier j'avais des sentiments ambigus et lorsque j'ai su ça là, à GoFundMe là, et que Pierre Palluiev se présentait euh, J'étais vraiment enthousiasme de vous faire cette vidéo et je voudrais parler, euh, pour terminer, euh, euh, ben, sur Éric Duhaime. Euh, je sais qu'en ce moment, il euh, y a beaucoup de controverses à propos d'Éric Duhem parce que Eric euh, ne s'est pas présenté euh, ben, à, à Québec, n'a pas été faire son tour euh, au niveau des, des, des camionneurs qui sont là-bas et des manifestants. Et euh, Eric euh, se défend en disant... et et que dans le fond, les journalistes vont détruire ce qui est en train de construire. Et c'est ce que je crois aussi. Je veux pas comme dire que c'est bien ou c'est mal. C'est pas moi qui, qui prend la décision. Euh, en étant membre du parti conservateur, j'ai quand même mon mot à dire. Euh, je pense qu'Éric euh, très, connaît très très bien les médias et ça fait des années. Euh, il a travaillé pour euh, Day, il a travaillé pour euh, Mario Dumont aussi. Euh, c'est quelqu'un qui connaît la politique. Et il a toujours travaillé. en euh, sous la, la, la table là-dessus là mais qui connaît la politique, il connaît les médias il sait comment les médias peuvent manipuler euh, à outrance euh, les idéologies politiques il sait comment que ça se passe donc euh, c'est euh, la raison c'est nullement parce qu'Éric a, a peur au contraire c'est quelqu'un qui se tient qui est capable de tenir un très bon discours je l'ai entendu, des très bonnes idées politiques, euh, je regarde simplement euh, la, le fiasco de, du choix de, de Legault euh, avec euh, sa candidate, je me je me souviens pas son nom, euh, vu qu'il était de couleur, et, euh, et je regarde Anne Casabonne devant, je pense qu'Anne Casabonne a simplement euh, à se taire et, et l'autre est en train de se caler même, j'ai vu une vidéo euh, des personnes euh, qui appuyaient euh, la, la, la woke, là, euh, qui était comme euh, qui parlait du, du raciste <rire> systémique, tout ça et là, j'ai complètement de discours, le gars l'a choisi, euh, mais c'est un choix absolument absurde qu'il a fait. Je pense qu'il n'est pas très intelligent, le goût. Ça doit être ça, parce que faire un choix comme ça, euh, je comprends pas. Là. Mais en tout cas, de toute façon, gars, Anne, parle pas trop, ça va bien aller. <rire> Mais ça va très bien. Et euh, c'est ça que je voulais terminer avec ça, là, au niveau d'Éric Duhem. On a beau être d'accord, pas d'accord, peu importe. Ce n'est pas de faire une guerre là-dessus. Je pense qu'Éric euh, sait ce qu'il fait euh, au niveau du mouvement. Il appuie euh, fortement le mouvement. Allez sur son Facebook, vous allez le voir, vous allez le lire et appuie fortement le mouvement. Cependant, ce qu'ils doivent faire, je pense, à cause des médias, parce que les médias, c'est de des vermines là, qui sont là pour euh, sortir toutes sortes de déchets de leurs euh, chroniques et de leurs euh, euh, leur, leur vidéos. Donc, euh, ce qu'ils vont faire à première occasion, c'est de descendre le Parti conservateur. Et on a une chance de gagner. Euh, avec Anne casabon je pense qu'on a une chance de gagner. Et avec les élections, euh, c'est euh, autant on a une chance aussi euh, de remporter. Donc, euh, il ne faut pas faire de faux pas. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Euh, mais quand même, il se passe des, des très, très belles choses... Euh. Au Canada, au Québec aussi et on est en train de contaminer la planète avec euh, nos rassemblements et j'en suis très très fier. Je suis fier d'être Canadien, fier d'être Québécois. Euh, donc euh, oui, euh, euh, on continue et euh, il faut vouloir aspirer à vivre euh, en pleine liberté, euh, liberté dans nos pays et sur la planète. Je pense que les, les mondialistes euh, pro-Grand-Reset, euh, euh, euh, euh, le Forum économique de Davos tout ça. Tous ces grands-là qui veulent nous dicter comment agir dans nos vies, je pense qu'ils ne gagneront pas. Le peuple se lève et c'est une bonne nouvelle. On se revoit cette semaine, c'est sûr, pour des vidéos parce qu'il va se passer beaucoup de choses au niveau économique. On sera plus tourné vers l'économie, mais c'était ça que je voulais vous partager simplement aujourd'hui. Merci.